Voilà, et donc toujours dans ce webcast, euh, l'idée de vous présenter l'outil Agora en deux secondes. Et puis on a ici des questions euh, concrètes. Pour rappel, l'outil Agora, c'est un outil qui est mis à disposition euh, des acteurs de transition euh, et qui sert d'outil de forum. Euh, essentiellement, ça permet d'avoir des échanges euh, sur différents sujets. Euh, vous pouvez créer un groupe en quelques clics. On va prendre un exemple justement avec le groupe Outils IT pour initiative C'est le deuxième groupe que j'avais créé à l'époque. Et donc, on voit ici, à propos, on voit toutes les discussions. On voit qu'il y a plein de nouveaux messages que je n'ai pas pris le temps de consulter. Ce n'est pas bien. Et donc, je peux euh, tranquillement répondre aux, aux questions. Il y a aussi possibilité d'avoir un agenda, de déposer des fichiers. Euh, Gilles, c'est peut-être ça qui pourrait t'intéresser. D'accord, oui. Euh, la section participants, c'est cool, on sait voir qui est présent. Et moi, pour ma part, je sais aussi voir quelle est la fréquence de notification parce que je suis admin. Mais ça, c'est donc les administrateurs qui peuvent aussi voir. Euh, voilà. Quand les gens s'inscrivent, s'ils ont envie de euh, mettre leur localité, ben, on peut avoir une petite carte des participants. Et puis, euh, voilà, les gens peuvent décider eux-mêmes et c'est une belle fonctionnalité. S'ils veulent recevoir euh, des emails quand il y a des nouveaux messages et si oui, quand Est-ce que c'est chaque heure, chaque jour, chaque semaine voilà, donc on pense que c'est un très chouette outil. Ça a été développé donc par Philippe Jadin qui continue à mettre plein d'énergie dans ce projet pour le plus grand plaisir des acteurs de changement. Et donc voilà, je pense qu'ici, euh, il y a plein de groupes. Je regarde rapidement, je ne sais pas combien, mais cette fois, euh, voilà, au moins 80. Là donc là, je suis arrivé dans mes groupes et puis tous les groupes. Et donc vous voyez que là, par exemple, le, nos copains du réseau de soutien des transitionneurs, ils ont créé un groupe. Là, ils ont voulu qu'il soit privé parce qu'ils euh, ont des échanges euh, euh, qu'ils ont envie d'avoir entre eux. Par contre, il y a d'autres groupes publics comme ici, Outil ID pour initiative. Euh, voilà. Euh, et vous voyez plein de groupes. Il y a le GRAC aussi qui est présent. Et donc voilà, on, je, je terminerai cette petite intro en vous rappelant que euh, vous pouvez tout à fait créer votre groupe euh, c'est gratos, et ça se fait en quelques clics. Là, je un exemple, c'est un outil qu'on a utilisé pour préparer un événement, la convivialité de 2018. Et donc, Gilles, enfin, voilà pour l'intro. Gilles avait une question sur le stockage. Et donc, en effet, il y a une zone de fichiers où on peut rajouter des fichiers. Je fais un exemple, euh, ajouter des fichiers. Euh, voilà, la photo que j'ai prise tout à l'heure. Alors, on a un système d'étiquettes. On peut créer des étiquettes, c'est des tags, on dit aussi ça, donc étiquette voilà je valide mon fichier il est présent alors on va on va juste euh, faire un petit test j'espère que ça va pas déranger trop de gens qui sont abonnés à, à, à ces discussions là mais du coup je vais aussi mettre la, le tag site test de discussion sur les sites voilà, je commence une discussion, je l'ai tagué site et donc l'idée c'est de pouvoir euh, se retrouver un peu plus facilement avec ce système de tag. Et donc je clique sur site, je vais retrouver à la fois la discussion que je viens de créer et le fichier. Et vous pourrez imaginer par groupe thématique, par exemple c'est un groupe mobilité dans notre initiative ou un groupe transition intérieure, utiliser à chaque fois le tag transition intérieure pour faciliter la navigation dans votre groupe. J'ai répondu à ta question Gilles oui, c'est chouette. Euh, de quel espace on dispose pour chaque groupe pour euh, déposer des fichiers Pour l'instant, c'est gratos, il ne faut pas exagérer. D'accord. C'est euh, donc... fait pour les petits fichiers, mais a priori, il n'y a pas de limite. Si on, si, si on reste sur les petits fichiers. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc... Euh... Avec cette notion qu'on sait que ben, l'informatique euh, émet plein de carbone et qu'au niveau durabilité, il faut vraiment faire gaffe à, à ça, ben, stockons ouais. euh, les fichiers vraiment pertinents. Il y a des systèmes euh, d'échange de fichiers, si on transmet des grands fichiers, euh, qui stockent les, les, les fichiers en ligne pendant une semaine. Et donc, voilà, si c'est juste pour des transfert de fichiers, il y a d'autres outils euh, pertinents. Euh, ouais. Mais sinon, profitez de cet espace-ci. C'est vrai que ça peut remplacer des groupes euh, Facebook ou autres. Euh, et surtout que ce que j'ai pas dit, ce qui est génial avec ce système-ci, c'est imaginons qu'à UQAM en transition, ils utilisent cet outil depuis un petit temps. Les nouvelles personnes débarquent dans UQAM en transition, elles euh, se rendent sur l'Agora et du coup elles ont aussi accès à tous les échanges qu'il y a eu par le passé euh, et elles peuvent retrouver un peu les, les traces. Solène, tu avais une question sur l'Agora. Oui, alors justement, on peut stocker plein de, plein de, de fichiers. Euh, nous c'est le cas avec UQAM en transition, mais les gens qui ont déposé des fichiers sur l'Agora euh, parce qu'à l'époque, c'était euh, intéressant et pertinent. Ben là, maintenant, euh, ils sont vieux, ils ne sont plus d'actualité. Et, et donc, d'autres fichiers, les mêmes, viennent euh, euh, s'ajouter. Mais comme les personnes ont quitté euh, le, le groupe, euh, moi, euh, je ne peux pas effacer, supprimer les fichiers qui sont sur... Euh, sur euh, et c'est quel euh, groupe Agora alors, c'est dans Uclan euh, ah, Transition. Transition et tu vois, c'est tous les trucs... Euh... Donc là, on va aller sur le site groupe 12 qui est Uclan Transition. Ah non. groupe c'est Et donc si je vois donc les... Voilà, Uclan Transition ou... qui est un groupe privé. Euh, mais moi, je suis admin et donc je peux un peu tricher. <rire> Et donc, on va regarder déjà qui est admin dans ce groupe-là. Ah, okay. Voilà, il y a Isabelle. Ah ben, Solène, toi tu es admin. Bah ouais, et donc je... si tu vas dans Files et que tu cliques... Bah, alors si par exemple je prends un vieux drôle... Brawl... Et donc sa question c'est comment est-ce que je peux effacer euh, des fichiers Et donc... Ah bah si maintenant je peux. Voilà, maintenant elle, elle peut. Voilà. Euh, et donc, euh, par exemple, elle voulait effacer okay. un vieux fichier, on clique droit ici et puis effacer. Voilà. Et donc, effectivement. est-ce que ça marche et... Voilà, ça, ça efface. Et donc, c'est vrai que ça rejoint ce qu'on disait, okay. la possibilité de faire du cleaning. Et ici, c'est chouette. On voit que dans leur groupe en euh, Transition, ils ont des petits tags. Donc, par exemple, le tag monnaie qu'ils utilisent assez bien parce que ce sont des acteurs incroyables. de. De la monnaie euh, complémentaire bruxelloise, l'asine. Et, et, et pas que, et pas que. Nous sommes, tu aurais pu t'arrêter, incroyable. Incroyable. Incroyable, euh, tout incroyable tout court. Nous sommes les acteurs incroyables. Voilà. Voilà, et donc on voit ici tous les tags qu'ils ont utilisés dans... Euh... Ah non, tous les, nom... c est, c est, ça c'est tous les tags glo globalement. Mais oui, on n'est euh, pas aussi créatif. Voilà, on a collapsologie et du coup on peut voir... Euh, on a tout. Tous les groupes, et voilà, ça, dans le compteur de Transhistoire, il, il y a des, des discussions okay. aussi. C'est une manière aussi de naviguer dans euh, Agora. Ok, super. Alors... En tout cas, moi, parce que oui. j'avais essayé, ça ne fonctionnait pas. Non Anne et Sylvie, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'Agora mm -hmm. Si oui, euh, c'est le moment de poser la question dans le chat. Par contre, dans l'Agora, on ne peut pas partager des documents euh, qui... sur lesquels on travaille ensemble. Non, il n'y a pas la fonctionnalité comme un Framapad. Wow. Ouais. Euh, C'est intéressant comme question parce que un truc chouette, enfin un truc, euh, imaginons. Voilà, on a un groupe, collectif, on est fatigué de Google, on en a marre, euh, on est fan de Frama, très bonne idée, et donc on va faire un Framapad, c'est-à-dire un, un fichier partagé donc je vais sur Framapad je vais lancer une édition. vous connaissez un hein, sort de Framapad mmh. test voilà bah, il me donne un nom comme ça on va l'appeler test UCL qui va être disponible pendant un jour parce qu'on sait que c'est juste un test et qu'on pense à notre impact carbone et donc, voilà ici j'ai mon pad qui est en train de se charger et je, partage, je, je veux rajouter comme fichier parce que c'est un fichier partagé euh, et du coup je retourne dans les fichiers du plan transition je vais ajouter un fichier mais en fait je vais créer un lien et du coup les, les liens sont créés comme des fichiers et du coup ici je vais copier-coller le lien vers le Frama et c'est euh, document partagé test et du coup lorsque les gens vont dans la liste des fichiers ils verront comme un autre fichier ce document partagé test sauf que c'est notre fameux FramaPad si je clique ici J'ouvre le Framapad. Plutôt pas mal, du coup, okay. ça nous permet de, ouais, de naviguer. Et donc il y a des gens qui utilisent ça avec des Google Drive, parce que pour l'instant, c'est l'outil qu'ils utilisent. Mm -hmm. Et donc il y a vraiment moyen de faire des liens entre Agora et le monde extérieur de gestion de fichiers. Ok. Ouais, c'est un, un compromis. Voilà pour ce, cette question. Je propose de clôturer ici. Je ne vois pas de questions de Anne ou Sylvie.